La coopérative d'habitants, juridiquement, c'est quoi En 2014, la loi Allure est promulguée, donnant une reconnaissance juridique à l'habitat participatif et aux coopératives d'habitants. La coopérative d'habitants, telle qu'elle est créée par la loi Allure, est une société coopérative qui a pour objet de fournir à ses associés personnes physiques la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective. La loi Allure, Créer ainsi une nouvelle famille coopérative, représentée par la Fédération française des coopératives d'habitants, Abicup. Pour comprendre le principe de la coopérative d'habitants, il est nécessaire de comprendre le principe de toutes les sociétés coopératives. Les coopératives se déploient dans différents champs de l'activité humaine. Elles sont classées par famille définies selon leur objet social et le domaine de leur action. Agriculture, banque, consommation, etc on peut distinguer trois grands types de coopératives, celles qui regroupent les producteurs et productrices, les travailleurs et travailleuses, celles qui regroupent les consommateurs et consommatrices, et les coopératives de crédit. Dans les années 2000, une quatrième forme a vu le jour, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, ou SIC, qui regroupent à la fois les producteurs et productrices, les consommateurs et consommatrices, mais aussi des collectivités territoriales, des investisseurs et investisseuses, etc. Toutes les coopératives, quel que soit leur statut exact ou leur famille, sont avant tout des sociétés régies par le code de commerce, SCRL, SAS, SA, etc., ou par le Code civil, et société civile. Par-dessus ce régime applicable en fonction de la nature de la société, on vient appliquer le statut coopératif défini par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cette loi a été révisée plusieurs fois depuis sa promulgation. Dans sa forme actuelle, elle est composée d'un volet général qui s'applique à toutes les coopératives de France et d'un volet spécifique à chaque famille coopérative. Par exemple, une coopérative agricole et une société commerciale SARL, SAS, SA à laquelle on applique le cadre général de la loi de 47 et plus particulièrement le volet spécifique qui concerne la famille des coopératives agricoles. La loi de 47 n'a pas un volet spécifique pour l'habitat. Ce cadre est apporté par la loi Allure de 2014 qui modifie le code de la construction et de l'habitation. La coopérative d'habitants est ainsi une société commerciale ou civile à capital variable à laquelle on applique le cadre général de la loi de 47 et le cadre spécifique, la loi Allure. Cette variabilité du capital permet de gérer simplement les entrées et sorties des coopérateurs et coopératrices et de faire varier dans le temps le nombre de parts détenues par chaque sociétaire. Malheureusement, aujourd'hui, le statut créé par la loi Allure n'est pas adapté pour une coopérative d'habitants dans deux cas. Si la coopérative veut recourir à un prélocatif social, sauf souplesse particulière des pouvoirs publics et des banques, et ou si la coopérative veut, en autopromotion, construire du neuf ou faire une réhabilitation qui transforme considérablement l'état de l'existant. En effet, pour toute construction neuve ou assimilée neuve, la loi Allure impose aux projet d'habitat participatif de recourir à une garantie financière lors du chantier qu'aucun organisme bancaire ou assurance ne délivre à une société d'autopromotion. En majorité, les coopératives d'habitants ne peuvent pas appliquer aujourd'hui la loi Allure. Elles se contentent de s'inspirer de cette loi dans la rédaction de leur statut et d'appliquer seulement le volet général de la loi de 47. Pourquoi cherche-t-on à appliquer la loi Allure quels sont ses apports La loi Allure, en définissant juridiquement la coopérative d'habitants, crée des mécanismes adaptés tels que le contrat coopératif. Le coopérateur ou la coopératrice n'est alors ni propriétaire ni locataire. Il et elle a la jouissance de son logement, il et elle a des droits et des responsabilités vis-à-vis -vis de la société coopérative. Le coopérateur ou la coopératrice perd la jouissance de logement si il et elle perd sa qualité d'associé. Ce principe de jouissance ne peut pas exister dans une coopérative soumise seulement au volet général de la loi de 47. Les habitantes et les habitants de ces coopératives ont double casquette. Il y elles sont sociétaires à travers la souscription d'un capital et locataires par la signature d'un bail locatif. En perdant sa qualité de sociétaire, l'habitant et habitante ne perd pas pour autant sa qualité de locataire. De plus, la loi Allure a prévu pour les seules sociétés coopératives d'habitants dont elle a créé le statut, la possibilité de constituer leur capital non seulement par les apports d'argent de leurs sociétaires, mais aussi par leur travail. Ce travail, qualifié d'apport en industrie, donne en effet droit à des parts sociales que les sociétaires concernés pourront se faire rembourser ou vendre suite à leur départ. Hélas, le décret d'application permettant de concrétiser cette importante avancée n'est toujours pas la coopérative d'habitement peut-elle être indifféremment une société civile ou commerciale En France, il existe deux grandes familles de sociétés, les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les sociétés civiles sont dites à responsabilité illimitée, c'est-à-dire qu'en cas de problème, les associés engagent leur responsabilité financière sur leurs biens propres. Les sociétés commerciales quant à elles, sont à responsabilité limitée. Les associés n'engagent leur responsabilité que dans la limite de leur rapport en capital. Pour protéger ces associés, les coopératives dites « loi de 47 » sont généralement créées sous la forme de sociétés commerciales afin de limiter la responsabilité des coopérateurs et coopératrices. Parmi les sociétés commerciales, celle qui est la plus adaptée pour les projets d'habitat est la société par action simplifiée. Une SAS. Seules les sociétés coopératives d'habitants se soumettant au régime de la loi Allure peuvent limiter la responsabilité des coopérateurs et coopératrices à leur rapport, même si elles optent pour un statut de société civile immobilière SI. C'est ainsi qu'en France, les coopératives d'habitants sont en fait majoritairement des SAS coopératives loi 47 à capital variable. Si vous souhaitez en savoir plus sur les coopératives d'habitants, n'hésitez pas à nous contacter. AdCop porte le plaidoyer, promeut ce modèle d'habitat et accompagne les collectifs qui souhaitent monter une coopérative d'habitants. Alors, on vous attend!